Bonjour, c'est Pierre Maumont. Depuis plusieurs mois, les médias et les économistes nous annoncent une crise financière pour 2020. Pourquoi donc une telle unanimité Dans cette vidéo, je partage avec vous les analyses que je fais sur ce qui pourrait se passer en 2020. donc intituler cette vidéo « Crise de 2020, les trois scénarios ». Alors, à l'heure où je termine cette vidéo, les, les mesures qui devaient être annoncées par, le, par Mario Draghi, donc le patron de la Banque Centrale Européenne, euh, cet après-midi, euh, ne sont pas encore connues. Du moins, je n'en ai pas encore connaissance. Euh, S'il si advenait, euh, après la diffusion de cette vidéo, que ces mesures rendent nécessaires euh, des, des compléments euh, sur, la, sur cette vidéo ou des modifications en ce qui concerne les conclusions que j'ai faites. Bien évidemment, je ferai euh, les, les, les mises au point qui s'imposent dans une prochaine vidéo. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche qui apparaîtra si vous passez la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran. Alors, Comme élément basique des analyses que je vais produire, dans cette vidéo, euh, la, la première observation qu'il convient de faire, c'est que quand on parle de crise financière à venir, en fait, c'est une erreur de, de langage, une erreur de, de façon de s'exprimer, parce que la crise financière, en réalité, elle existe déjà, et elle est déjà en vigueur depuis à peu près une dizaine d'années, autrement dit depuis 2008, euh, elle se manifeste par euh, à la fois l'accumulation de dettes considérables bien plus importantes qu'en 2008, par la manipulation totale des taux d'intérêt par les grandes banques centrales, la Banque centrale européenne, la Fed américaine, la Banque d'Angleterre, etc., la Banque, de, la, Banque, la Banque du Japon, et par l'affaiblissement considérable, surtout en Europe, des banques commerciales. Nous vivons donc depuis plusieurs années la première partie de la crise financière, c'est-à-dire celle, celle dans laquelle les déséquilibres et les dysfonctionnements se creusent. Qui mène inexorablement au tour à la deuxième partie de la crise financière, c'est-à-dire celle où cela éclate. Alors, l'idée commune à toutes les prévisions sur la fameuse crise de 2020, c'est que le système financier actuel atteint ses limites, ou en, en tout cas année très proche, et qu'il va donc craquer dans les mois à venir, peut-être même avant l'année 2020. Qui nous parle en particulier depuis quelques semaines de cette crise financière pour 2020 C'est d'une part ce que j'appelle les effondrologues, c'est-à-dire c'est tous les observateurs, qui soient plus ou moins économistes ou plus ou moins hommes de médias, qui depuis des années nous expliquent que la crise, la deuxième phase de la crise, c'est-à-dire l'explosion, et c'est pour tout de suite, c'est-à-dire c'est pour soit cette année, soit pour l'année prochaine. Donc, en général, en début d'année, ils nous expliquent que c'est pour cette année, et puis à partir du deuxième semestre, ils nous expliquent que c'est pour l'année prochaine. Alors, je, je, les je les moque un peu parce que, sur présent, leurs euh, leur prévisions ne se sont pas réalisées. Cela dit, dans les analyses de beaucoup de ces effondrologues, et je le dis euh, avec plus d'humour que de méchanceté, qu de ces effondrologues, il y a beaucoup d'observations exactes sur ce qui fait la situation actuelle. L'autre élément qui entretient, qui participe à cette idée de crise financière prochaine, ce sont les interventions de la BCE, pour ne parler que d'elle, et de toutes les banques centrales en général, maintenant qui durent depuis des années, qui, comme je l'ai dit, faussent totalement les bases du fonctionnement de l'économie et de la finance. Et derrière ces interventions, on ne peut évidemment que soupçonner l'existence d'une situation suffisamment grave pour que, les autorités et les institutions qui encadrent euh, les, les conditions de déroulement de l'économie et de la finance se permettent de telles actions. Et plus particulièrement ces dernières semaines, on nous parle euh, de, de, ce va, de ce que devrait dire, ou de ce que pense-t-on, dira M. Draghi euh, dans son intervention de cet après-midi, peut-être à l'heure qu'il l'a déjà dit, euh, alors même qu'on nous explique depuis maintenant plusieurs mois, que globalement la situation est plutôt bonne. Alors certes, on nous parle de ralentissement dans l'Union européenne et dans différents d autres, d autres pays du monde. Euh, quand je dis « on oh », ça dépend un peu de qui parle euh, et de la liberté de parole qu'ont les, euh, les, les personnes qui s'expriment. Toujours est-il que dans les discours officiels que l'on entend, notamment sur les médias officiels ou quasiment officiels, on ne parle pas d'une situation économique, monétaire et financière qui justifierait de prendre des mesures très fortes de la Banque Centrale Européenne. Or, on s'attend, peut-être à tort, à ce que M. Draghi annonce des mesures, un ensemble de mesures significatives. De la part de la Banque Centrale Européenne, ne sont pas cohérentes avec la situation plutôt rassurante que l'on nous dépeint. Cela donne à penser que l'on nous manque et qu'en réalité, cette situation plutôt rassurante n'est pas rassurante du tout, et peut-être même qu'il y a une situation d'urgence qui expliquerait les mesures assez surprenantes de M. Draghi, et également les mesures qui ont pu étonner, qui ont été prises il y a peu de temps de cela, par la, par la, la Banque centrale des USA, donc la Fed, avec une baisse des taux directeurs, alors même que si on en croit les communications officielles, tout va pour le mieux dans l'économie américaine. Donc tout cela est contradictoire et amène à un sentiment de, de peur ou d'angoisse sur la réalité. Alors quelles sont les, les raisons graves qui pourraient pousser la Banque Centrale Européenne à agir de manière aussi inattendue et peut-être brutale alors celle à laquelle tout le monde pense, y compris les personnes qui sont les moins, versies, les moins versées dans les domaines économiques et financiers, et eh bien tout simplement parce qu'on a l'habitude maintenant de ce, que les actions de la, la Banque Centrale soient en premier lieu motivées par cette raison, c'est que on serait de nouveau à l'aube d'une chute des marchés financiers, et d'ailleurs on ne cesse de nous dire que la hausse des marchés financiers est excessive, qu'elle est alimentée par la création de monnaie de la Banque centrale, ce qui est parfaitement vrai. Et tous les cas matins, on nous annonce que les marchés financiers vont baisser, quand bien même en réalité, depuis quelques années, en moyenne, ils n'arrêtent pas de monter. Mais le risque de baisse est réel. Et peut-être la Banque centrale, dans la connaissance de la situation, est elle informée que ce risque est sur le point de se matérialiser, qu'il faut donc agir d'urgence. La deuxième raison, je vous en ai parlé dans une vidéo d'il y a à peu près un mois ou un mois et demi, c'est la faillite de la Deutsche Bank. Je vous ai expliqué à l'occasion de cette vidéo que la Deutsche Bank, euh, qui avait licencié 18 000 personnes après un ensemble de charrettes de quelques milliers de personnes, était dans une situation extrêmement grave. Et je vous ai expliqué, et je le réexplique là parce que c'est un élément très important pour comprendre ce qui se passe, ou pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est que la Deutsche Bank est... La première banque européenne ou la deuxième banque européenne, en tout cas c'est une banque géante, comme les grandes banques françaises, et il se trouve qu'elle est au centre de la finance mondiale, c'est-à-dire de par les actions qu'elle qu a, et les spécialités qui sont les siennes depuis quelques années, car depuis quelques années c'est 10 ans voire plus, euh, elle est interconnectée avec les grandes banques européennes, mais aussi les grandes banques américaines. Donc un accident sur la Deutsche Bank serait de nature à provoquer euh, véritablement la catastrophe financière mondiale que tout le monde redoute. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que la Deutsche Bank, que l'on savait malade, et dont je vous ai expliqué qu'elle est certainement encore plus malade que ce que l'on nous dit, est malade au point, euh, point d'être sur le point de trépasser, puisque finalement personne n'a voulu la, la reprendre. Et par conséquent, euh, les autorités monétaires européennes, à savoir la Banque centrale, prennent dès maintenant des mesures fortes. Pour Que l'environnement de la Deutsche Bank, à savoir les autres institutions financières et l'économie en général, soit capable d'encaisser le choc. Bon, c'est une supposition, mais euh, il faut bien trouver une raison à ce qui se passe à l'heure actuelle, ou à ce qui va se passer. L'autre explication, explication que, que j'imagine et que j'aimais, c'est que nous serions à l'aube d'un ralentissement très fort de l'économie. On sait que l'économie mondiale. Euh, Divers pays sont en train de ralentir, je vous le disais il y a quelques minutes, notamment les, notamment les États-Unis. Euh, en Europe, l'Allemagne est, est passée en récession. Euh, la croissance de la France est en train de ralentir fortement. L'Italie est déjà en récession. Enfin bref, le, le paysage économique est en train de changer euh, au sein des grandes puissances économiques. Et. Euh, Peut-être, là encore, l'appréciation que nous avons, nous, le public, à partir des informations que l'on peut connaître, serait inférieure à la réalité. Et euh, pour faire face à un brusque coup de frein de cette croissance, qui nous impacterait de plein fouet, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne est la première zone euh, d'exportation mondiale, devant les Chinois, même si individuellement, chaque pays, bien sûr, est derrière la Chine, euh, donc, nous sommes le premier exportateurs mondiaux. Le ralentissement de l'économie mondiale ne peut que impacter globalement la zone, donc chacun, chacun des pays. Euh, et à partir de là, euh, si le coup de frein est trop brusque, n'oublions pas le contexte des normes endettements que je rappelais en début de vidéo, euh, eh bien, on, cela peut se traduire par des faillites, dont je détaillerai un petit peu plus loin euh, l'enchaînement, qui mènerait à la crise générale. Alors, bien évidemment, si c'est l'analyse euh, si l'analyse que fait la Banque centrale, c'est que nous sommes à, à, à l'aube euh, d'un tel arrondissement, on peut comprendre qu'elle se, qu se sent tenue de prendre des mesures très fortes. Donc, à partir de là, je vois trois, scénari trois scénarios possibles, trois scénarios globaux au niveau économique, financier monétaire, trois scénarios globaux pour l'année 2020. Alors Je vous ai gardé le, le meilleur, c'est-à-dire le plus sanglant pour la fin. Euh, on va commencer par le plus cool, qui est, le, qui est donc celui que j'ai baptisé scénario numéro 1. Euh, c'est le scénario du maintien du statu quo, c'est-à-dire qu'il se passerait en 2020 ce qui est semble-t-il en train de se passer en 2019, c'est le maintien de la situation vaille que vaille, tant bien que mal. Euh, les grands périls euh, dont on sait maintenant qu'ils nous menacent et que cela dure, et cela depuis plusieurs années, ne se réalisent pas. La, la gestion euh, de la politique économique, de la politique monétaire, de la politique financière par les institutions en charge de cela et par les gouvernements, hein, finalement, n'est pas si mauvaise. Et euh, on arrive encore à tenir debout euh, jusqu'en 2021. Bon, C'est un scénario. Euh, qui est assez sérieux. Le deuxième scénario que j'imagine, c'est celui de la crise monétaire qui ne déboucherait pas sur une crise financière. Euh, alors, ce scénario, euh, ça serait donc la, la, la potentialisation, la matérialisation de la crise monétaire, latente dont je vous parle depuis euh, déjà pas mal de vidéos, euh, qui, est, qui était le scénario de la toile de fond de ma vidéo sur la possibilité que les cours de l'or se multiplient par 10 euh, à moyen terme. Euh, ce scénario, c'est celui de la perte de confiance dans leur monnaie, en l'occurrence dans l'euro, puisque c'est la zone euro qui nous intéresse, l'Union européenne qui nous intéresse, particulièrement dans le cadre de cette vidéo. Et euh, paradoxalement, et qui arrive, arrive parfois, euh, les événements, les appréciations du public, des agents économiques, seraient accélérés précisément par les mesures euh, que l'on prête à la Banque Centrale Européenne, donc, que M. Drahi est, est en train d'annoncer certainement à l'heure à laquelle je parle. On a parlé depuis plusieurs jours, des quelques, quelques semaines, on nous a parlé de nouveaux QE, de quantitative easing, c'est-à-dire nouvelle injection de monnaie. Euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le système euh, général, dans le système économique et financier, c'est-à-dire la planche à billets, comme je l'ai déjà souligné il y a plusieurs fois, ce n'est pas autre chose que cela, malgré les aspects techniques qui peuvent embrouiller les cartes. Euh, on a parlé euh, de QE, on a parlé bien sûr de baisse des taux, euh, donc, qui sont les, les deux mamelles de la politique monétaire depuis, euh, depuis la crise de 2008. Baisse des taux, qui devient difficile puisque désormais le, le tiers des émissions obligataires est à taux négatif. Euh, donc euh, aller plus loin, c'est possible, mais on ne voit pas dans quelle mesure l'effet serait extraordinaire. Euh, de même d'ailleurs pour les injections monétaires. Euh, et puis euh, éventuellement une troisième, euh, une troisième couche, euh, qui serait ce qu'on appelle les LTRO. Je... Je ne plus ce que ça veut dire. Euh, ce qui est important, c'est ce que c'est. L'LTRO, c'est tout simplement euh, un apport de liquidité aux banques commerciales par la Banque centrale, mais cette, cette fois, pas sous la forme d'une création de monnaie euh, qui, qui restera euh, purement euh, la planche à billets, mais sous la forme d'un prêt, parce que le contexte serait. Euh, que les, banques centrales, pardon, que les banques commerciales n'ayant plus, plus confiance en elles ne se prêtent plus d'argent. Il faut savoir que le prêt interbancaire, c'est le mode euh, naturel de financement des, des banques, ne se prêtent plus d'argent. Et du coup, ben, la Banque centrale, dans ce cas-là, se met au milieu et euh, euh, une sorte de, de, tiers de, de tiers de confiance qui permet aux banques qui ont besoin d'argent d'emprunter à la Banque centrale. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Bien évidemment, quand on est dans une situation qui nécessite, de la part des banquiers centraux, de mettre en place un LTRO, ça veut dire que le climat entre les banques n'est pas bon. Et en particulier que la confiance qu'ont les banques dans la solvabilité de leurs de leur partenaires et concurrents autres banques n'est pas bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le principe de ce deuxième scénario, c'est que ces dernières mesures prises par la Banque Centrale permettraient en quelque sorte de franchir le seuil qui sépare la situation d'aujourd'hui, qui est une situation, on va dire, de méfiance envers les devises et notamment envers l'euro, méfiance qui se répand chez les professionnels de l'économie. Et on dépasserait donc cette, cette population en ce qui concerne la méfiance, pour toucher une population plus large, donc une partie du public, ce qui déclencherait quelque chose qui ressemblait plus ou moins à une fuite devant la monnaie et un début de report massif vers l'alternative qui est l'or, confère les explications mécaniques que je vous ai données dans mes vidéos précédentes. Le troisième scénario et dernier, c'est celui que j'appelle tout simplement la crise financière, et que j'associe à la conséquence qui me paraît alors inéluctable, qui serait la grande crise globale de l'économie mondiale. Alors comment ce scénario pourrait-il s'enclencher Eh bien on va partir de ce qui est la situation actuelle, c'est-à-dire le ralentissement de l'économie. Si ce ralentissement euh, se trouvait beaucoup plus fort que l'on que l'imagine jusqu'à présent, ce qui expliquerait donc euh, ce qui serait une des explications possibles des mesures euh, que l'on prête à vouloir euh, mettre en œuvre à M. Draghi. Euh, ce, donc, ce rentissement se trouverait plus fort. La, la conséquence serait les défaillances de, de, de, dans le remboursement des prêts de la part d'entreprises vis-à-vis des banques. Ces défaillances de remboursement de prêts pourrait faire tomber, et dans ce scénario, ferait tomber les banques les plus faibles, qui sont parfois de très grandes banques. On se trouvait dans une situation qui déboucherait assez rapidement sur la faillite d'une grande banque mondiale, et à partir de ce moment-là, ça serait ce que je vous ai expliqué des médias à dix minutes de cela, pour le scénario. Euh, j'allais dire les mains de c'est c'est s'est passé en 2008 donc pour le scénario Deutsche Bank ça serait euh, la faillite ou en tout cas l'écroulement plus ou moins complet de tout le système bancaire européen et probablement mondial la conséquence de cela euh, là on la devine très vite c'est euh, le système de financement de l'économie se trouvant HS on, a très, on arriverait rapidement à un blocage de l'économie, ce qui entraînerait massivement des faillites d'entreprise. Et là, ce serait véritablement le grand effondrement euh, que redoutent les banques centrales, que redoutent en particulier la Banque Centrale Européenne, et dont la crainte est certainement la motivation la plus puissante qui explique ce que font les banques centrales depuis 2008, à savoir ces injections de monnaie et de baisses de taux. Euh, pourquoi parce que c'est la totalité de ce qu'elles peuvent faire, elles ne peuvent pas faire plus, elles n'ont pas d'autres armes, et elles appliquent massivement les armes dont elles disposent, dans l'espoir qu'on n'en arrivera pas à cette situation. Alors quel est le scénario le plus, le plus, le plus probable Donc plus précisément, euh, le scénario le plus probable entre le 2 et le 3 euh, est-il celui de la crise monétaire ou celui de la, de la crise globale euh, en réalité, la réponse dépend du, du seuil de passage, de la situation actuelle donc de, de perception d'un risque, d'un affaiblissement, affaiblissement de fait des monnaies, à la situation où on aurait ce que j'appelle la, la fuite devant, devant la monnaie, qui est d'ailleurs un terme consacré à l'économie, euh, qui matérialiserait de fait le le quasi-effondrement, ou le. Je n'aime pas le mot effondrement, c'est une connotation dramatique. Euh, et puis ça mesure mal, ça mesure mal les, les intensités. On, on comprend que c'est une forte baisse. Euh, donc on va dire la, la très forte euh, baisse de, de l'euro et surtout ça, la désaffection du public pour cette monnaie. Mon sentiment est que le public. Dans, dans sa masse, n'est pas encore suffisamment euh, alerté, suffisamment conscient, suffisamment sensible à, au sujet de, euh, du, du lent affaissement euh, des grandes monnaies, en particulier de l'euro à cause de ces politiques monétaires expansives sans fin, et que, sauf annonce extraordinaire de la part de M. Draghi, annonce vraiment fracassante qui euh, provoquerait une sorte d'électrochoc dans l'opinion, euh, l'année prochaine, euh, les Français, les Anglais, les Allemands, etc. Euh, enfin, pas les Anglais, puisqu'ils ne sont, ils sont pas dedans, mais enfin, tous les, les utilisateurs de, de l'euro continueront à utiliser l'euro, et ne chercheront pas de monnaie de substitution, même si une part croissante, une fraction croissante de, ce, de cette population euh, va progressivement accumuler de l'euro. Donc, ce scénario numéro 2 ne me paraît pas probable pour 2020. Je n'ai pas dit que je l'excluais. il ne me paraît pas probable. Le scénario, le scénario numéro 3, c'est-à-dire vraiment la, la, la mère la de toutes les catastrophes, euh, lui, j'avoue que j'ai plus de mal à mesurer la probabilité qu'il survienne. Ce que je peux dire quand je dis j'ai plus de mal, euh, je le dis sans fausse modestie, car c'est clair aucun économiste aujourd'hui aucun observateur de la, la chose économique et financière euh, n'est capable de dire si, de dire oui ou non je suis sûr à 100% de ce que je dis en 2020 il y aura le grand effondrement euh, donc ça euh, de facto on ne peut pas le savoir et à mon sens on manque euh, d'éléments, de critères qui permettent de, de définir le calendrier de, de sa survenance et de euh, d'éléments qui seraient des sortes d'éléments à, à effet de seuil qui permettraient de dire ben voilà euh, on y est euh, ce qu'on se doute c'est qu'on n'en est qu pas loin ça ne veut pas dire qu'on tombera finalement dedans et ce qu'on peut affirmer c'est que les banques centrales en particulier la banque centrale européenne feront, enfin, continueront à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour éviter cela d'abord pour des raisons d'intérêt général évident et aussi parce que leur politique de quantitative easing, dont je rappelle qu'elle consiste en échange de l'argent qu'elles injectent dans le système, c'est-à-dire qu'elles vont donner aux banques, à leur racheter ce qu'on appelle des actifs, autrement dit, de racheter des prêts que les banques ont consentis aux États, par exemple, ou aux grandes entreprises, principalement, et en particulier les prêts dits non-performants, c'est-à-dire les prêts en langage ordinaire pourris Puisqu'évidemment, quand vous êtes une banque, vous avez un portefeuille de prêts, il y en a qui marchent très bien, donc ceux-là, ils font gagner de l'argent, vous voulez continuer à, à exploiter pour gagner de l'argent. Et la banque centrale se propose de vous donner de l'argent parce que vous manquez, vous manquez cruellement de, euh, de, liquide, de, de liquidité euh, pour la, la pérennité de votre activité. Euh, elle vous propose de vous donner de l'argent, euh, moyennant, euh, enfin à condition que vous lui cédiez, Certains de vos actifs, c'est l'émission décédé des les actifs pourris. d'ailleurs, son intervention est un peu faite dans ce but-là. Alors, si euh, les choses craquaient, eh bien, officiellement, les, banques les pertes accumulées par, par la Banque Centrale Européenne, ben, ça serait euh, quasiment tous les actifs qu'elle a achetés depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire quelques milliers de milliards, euh, et elle serait évidemment en faillite, bon, ce qui serait une dimension supplémentaire à la catastrophe. Donc finalement, comme ça, j'ai le plaisir de terminer sur une note optimiste. Ce qui, euh, en ce qui concerne les analyses que vous trouverez à droite et à gauche, euh, en haut, en bas et au centre, sur ce sujet-là, est relativement rare. Euh, le scénario qui, à mon avis, est plus probable pour 2020, c'est le maintien du statu quo. La situation qui nous attend en 2020. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de compréhension nouveau si elle vous a plu bien évidemment cliquez sur le pouce qui est, qui est vers le haut dans l'hypothèse vous aurez pas plu mais faites-en faites autant avec le pouce qui est vers le bas euh, partagez-la si, si vous estimez que les, les éléments de compréhension qu'elle apporte sont non seulement utiles pour vous mais pour les gens que vous connaissez et vos, vos, vos différents euh, groupes d'amis etc, partagez-la partagez euh, naturellement euh, pour ne pas manquer les les compléments que je serai amenés par la suite et pour ne pas manquer non plus euh, la vidéo que je vous ai annoncée sur comment acheter de l'or et à quel prix euh, que j'ai dé, décalé, compte tenu qu'il me paraissait nécessaire de faire celle-ci par, par les temps qui courent, euh, abonnez-vous, euh, donc soit par le lien d'abonnement qui est sous la vidéo euh, dans la partie qu'on appelle description, euh, soit bien, bien évidemment par.. Euh, par la cloche qui vous permet d'être informé la cloche est dissimulée sous mon icône vert et bleu donc je vous souhaite une, de bonnes réflexions, n'hésitez pas à commenter, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir vos, vos analyses et vos, vos réactions par rapport à ce que je dis si vous même avez des idées qui ne sont pas dans cette vidéo eh bien exposez les euh, d'abord me fait plaisir de, de, de pouvoir creuser des choses que non, tout le monde, je n'aurais pas vu ça intéressera aussi ceux qui donc c'est pour regarder cette vidéo. A bientôt.